Voilà, donc on va se partager le temps puisque moi, je suis l'initiative du projet et Camille le réalise. Donc, ça permet de voir comment on peut mettre en place un, un tel projet. Donc, ce projet, il est parti en fait d'une formation que j'ai suivie à l'ENSIB sur 18 mois. Donc, c'était une formation validante qui s'appelait Responsable de fonds patrimoniaux. Donc, euh, à l'issue de cette formation, on avait en fait un rapport à faire sur euh, notre manière de valoriser notre, notre fonds patrimonial. Donc, je me suis questionnée, je me suis demandé qu'est-ce que je vais pouvoir proposer. Et en fait, j'ai eu, eu cette idée. Donc, ma, mon, mon questionnement, c'était comment proposer un projet novateur afin de constituer un fonds de mémoire de notre ville mais également en impliquant ses habitants. Donc, de là est née l'idée de solliciter les possesseurs de cartes postales et d'images anciennes afin de créer une banque d'images faite par et pour les habitants. Donc, en fait, c'est une position nouvelle car elle change la posture de l'établissement qui est une médiathèque. En effet, notre position classique, c'est de proposer des documents. Et là, en fait, on a inversé le processus puisqu'on offre la possibilité aux habitants de prêter leurs documents à la médiathèque. Donc ce n'est plus la médiathèque qui propose ce qu'elle souhaite faire voir, mais ce sont les prêteurs qui deviennent acteurs et prescripteurs avec comme but de constituer une mémoire commune faite par et pour les habitants. Donc cette réalisation, elle est aussi rendue possible grâce aux technologies nouvelles, puisqu'on va numériser les documents et les mettre sur notre site Internet. Donc, Camille va prendre la suite pour vous parler comment le projet s'est mis en place. Donc, la première étape, ça a été bien sûr de faire valider le projet par le conseil municipal, ce qui, qui a été fait en 2017, et ensuite faire une demande de subvention à la DRAC en 2018, subvention que la médiathèque a obtenue. Cette subvention a permis d'investir dans, dans du matériel, euh, notamment euh, l'achat de portables, portable d'un appareil photo numérique euh, Reflex euh, mais aussi de mettre à jour le logiciel Décalogue pour pouvoir euh, euh, intégrer les images en fait, dans le logiciel et du coup ça apparaîtrait dans, sur le site internet. Euh, en 2019, la mairie a créé un poste mutualisé avec le musée Yves-Machelon qui est aussi un musée municipal, euh, qui est donc mon poste, <rire> on me l'a proposé. Et euh, du coup, ça a permis de concrétiser la mise en place de la banque d'images à la médiathèque. Donc, dans un premier temps, j'ai commencé par établir les documents contractuels euh, et, et juridiques nécessaires aux futurs prêts de documents. Euh, donc, par exemple, le protocole de prêt euh, pour usage interne, euh, les documents relatifs au droit à l'image, mais surtout les conventions de prêt euh, qui sont signées entre les prêteurs et la mairie. Ensuite, ah, pardon, vous avez dû changer. Euh, euh, je me suis occupée des documents iconographiques en premier lieu de la médiathèque de Ghana. Euh, il s'agissait en grande partie de cartes postales anciennes, mais aussi de quelques photographies et une ou deux gravures, il me semble, ou reproductions de gravures en tout cas. Sachant que la banque d'images, elle est axée sur la représentation de Ghana et des environs proches. Euh, donc, j'ai numérisé les documents. Euh, je les ai traités euh, parfois sur Photoshop. Des fois, ça nécessitait un petit réglage parce que sinon, certaines images étaient un peu euh, anciennes, donc on ne voyait pas très bien l'image. Donc, j'ai fait des très légers euh, réglages sur Photoshop. Euh, j'ai indexé, bien sûr, les images en répertoriant euh, les titres. Enfin, tout un tas de, de, de données, en fait, dans un fichier Excel, de manière à avoir toutes les informations sur toutes les, tous les objets euh, cartes postales ou photos. Donc, par exemple, j'ai donné un titre quand il n'y en avait pas. Quand c'est des cartes postales, souvent, il y a toujours hein, une petite légende. Donc, euh, j'ai repris la légende quand il y en avait. j'en ai fait une description. Qu'est-ce qu'on voit sur l'image euh, J'ai mis des, des thématiques parce qu'après, dans le décalogue, je, vous savez, il y a des, des mots-clés. En fait, ça a permis, euh, après, quand je les ai mis dans le décalogue, d'avoir déjà des mots-clés. Bien sûr, j'ai répertorié les éditeurs, les, les, le type de support, est-ce que c'est un format paysage, portrait, en tout un tas de données comme ça. J'ai répertorié, enfin j'ai entré dans le dans le fichier également, les correspondances, parce que si des chercheurs, par exemple, ont besoin du document, ça peut aller un petit peu plus vite. Et puis des fois, ce n'est pas très lisible parce que c'est écrit très, très petit, c'est écrit à la plume, c'est un peu effacé. Enfin, voilà. Parfois, la correspondance peut être intéressante pour les gens qui pourraient utiliser la banque. Euh, ensuite, j'ai commencé à intégrer les images donc, dans des catalogues afin qu'apparaissent toutes ces images dans, sur le site internet de la médiathèque. Donc, On a créé un onglet spécifique à la banque d'images ainsi qu'une euh, une arborescence de manière à ce que les gens puissent naviguer. Donc, Il y a plusieurs manières de naviguer dans la banque d'images. Euh, soit d'abord par thématique, vous voyez, il y a des onglets euh, qui, se, qui se développent, soit euh, en choisissant des, des, des éléments sur le côté, euh, par type de document, par sujet, par date, etc. Donc, les gens peuvent naviguer à différentes façons. Il y a aussi en haut une barre de recherche, donc on peut aussi taper carte postale, église de Ghana, par exemple. Il y a tout un tas de, de possibilités pour trouver les images. Et puis, les gens qui veulent juste voir ce qu'il y a sans avoir d'idée précise. Ils peuvent taper juste ressources graphiques et ils auront tout type de documents, surtout les thèmes d'un seul coup qui vont apparaître et ils peuvent naviguer comme ça sur les images. Bien entendu, on peut agrandir les images. Donc, on clique simplement sur le titre et après, on a une fiche avec l'image qu'on peut mettre en plein écran. On peut même zoomer. donc On peut voir parfois les, les tout petits détails parce que bien sûr, je les ai mis en, en haute définition pour qu'on puisse voir euh, parfois les, les visages des personnages ou euh, les noms des enseignes, euh, des choses comme ça. Donc, on a essayé d'être au, au maximum. Euh... C'est vraiment une valorisation de la carte postale voilà. qui est un tout petit format qui est difficilement valorisable. Et là, le fait de le numériser permet vraiment de, de, de le mettre vraiment en valeur. Voilà. Donc, après avoir fait ce travail sur la collection de la médiathèque, j'ai attaqué la collection du musée municipal de qui a aussi une, une collection de cartes postales anciennes relativement importante. Euh, ils ont également des images, mais, des photos, pardon, mais je ne me suis pas encore occupée. Euh, donc, la médiathèque et le musée municipal, déjà, on avait environ 265 images, ce qui est déjà assez intéressant. Différentes, je <rire> enfin, parce qu'il y a des doublons, mais je ne les ai pas mis en ligne. Euh, donc, sur ces 265 images, il y a essentiellement des cartes postales, mais aussi, comme je l'ai dit, quelques photographies et surtout pour le musée des gravures. Donc, la campagne de prêt auprès des individuels et des institutions a été lancée euh, en janvier 2020. On a sollicité donc, des prêteurs publics mais aussi privés pour le prêt de tout type de documents graphiques euh, qui montrent donc, la vie, l'architecture, les paysages urbains ou euh, naturels de Ghana et ses environs proches. Et par environs proches, on entend le bassin de vie de Ghana qui n'est pas forcément territoire comme Com, c'est vraiment le bassin de vie, c'est-à-dire les communes qui dépendent de Ghana, qui vont venir faire leur courses à Ghana, ou qui, qui viennent, les gens travaillent à Ghana, enfin des choses comme ça. Euh, donc là, il y a quelques exemples, c'est comme par exemple la commune de Beg, d'Ebreuil, de Vos ou de Rouzan. Euh, on voit donc qu'il y a différents types d'images qui sont représentées, de l'architecture, du patrimoine, euh, du génie civil comme les viaducs, mais aussi des paysages. On peut donc participer de deux manières différentes, soit en prêtant des documents, soit en documentant les images. Parce qu'il y a des gens, ils vont dire « Ah, c'est le magasin de mon grand-père, je me souviens, ça a ouvert en telle année. » Ça, c'est des informations qu'on n'a pas sur l'Université carte sociale. Donc, euh, c'est aussi une façon de collaborer à cette bande d'images participatives. Donc, on peut identifier, par exemple, pour cette image en particulier, les personnages qui sont présents sur l'image, euh, donner des informations sur la boutique, euh, sa localisation, ce qu'elle vendait, etc. Euh, mais aussi le nom des gens qui étaient là avant ou après. Euh, est -ce que, où est -ce, enfin, par exemple, quel est le, le commerce qui se trouve à cet emplacement ce aujourd'hui Donc, il y a vraiment différentes manières de, de participer. Euh, aujourd'hui, on a euh, sept, couleurs, le, bah, bah, oui, sept collectionneurs privés qui ont prêté euh, des des cartes postales, souvent des, vraiment des, des gens qui collectionnent des cartes postales anciennes, donc euh, des gens comme euh, Madame Bellet qui en a prêté euh, presque 200, rien qu'à elle seule. Euh, donc, euh, c'est des prêts qui sont vraiment précieux, puis des gens qui veulent vraiment collaborer à la, à la connaissance de la vie euh, de Ghana et de, de ses environs. Il y a aussi des institutions comme les archives départementales de l'AIE qui nous ont prêté des images. Euh, et donc, aujourd'hui, on en est à presque 800. Il y en a environ deux tiers qui sont en cours en, de traitement encore, parce que c'est très, très long de, de s'en occuper, euh, enfin de vraiment de tout mettre en place jusqu'à la mise en ligne. Donc, euh, là, j'en ai à peu près un tiers que j'ai réussi à mettre en ligne. Euh, afin de créer la mémoire de demain, j'ai aussi mis, commencé à faire une base d'images contemporaines. J'ai pris des photos de la ville de Ghana euh, depuis que je suis en poste. Euh, de manière à créer la, la mémoire, euh, les, les images que les gens pourront utiliser euh, et comparer euh, dans 20 ans, dans 30 ans. Donc voilà, avec, euh, et puis aujourd'hui, euh, c'est presque que ai <rire> euh, Voilà, donc euh, ça permet entre autres de voir aujourd'hui l'évolution du champ de foi alors, avec la bande ancienne et la bande contemporaine. Voilà, on va s'arrêter là parce que du coup j'ai trop parlé. <rire> Mais euh, voilà. Juste, pour, juste une phrase, euh, on a mis en place tout un tas de, de choses pour valoriser cette bande d'images, entre autres une exposition temporaire au musée Machelon, une exposition euh, à la médiathèque qui présente la bande d'images et une nouvelle exposition que euh, enfin, j'ai fini de, mettre, de réaliser, qui, euh, qui est une, photo, une, une exposition photo qui superpose du coup l'image d'aujourd'hui et l'image d'hier. Merci. Et désolé pour le blablabla. Oui. pour pour la photo du bas. D'accord. Alors la question est qu'est-ce que j'ai utilisé comme matériel de numérisation et de traitement d'images euh, Pour la numérisation, en fait, on a tout simplement utilisé le, le copieur de la médiathèque qui permet de numériser à, à haute définition. Euh, du coup, ça nous a évité d'investir sur un scanner puisque celui-ci convient très bien. Euh, on a quand même des images, je crois, euh, qui scannent à 600 dpi et du coup. Euh, on, je ne vous rappelle pas un nombre de pixels par pixel, mais c'est quand même assez gros. Euh, ça permet vraiment de, de, de zoomer euh, euh, très près, en restant net. Donc On n'a pas investi particulièrement là-dessus. Et après, sur le traitement de l'image, effectivement, j'utilise Photoshop essentiellement. Euh, Excel pour ce qui va être indexation, Décalogue, bien sûr. Et euh, pour la photo de l'exposition, là, non, ce n'est pas du Photoshop. C'est juste que j'ai pris l'appareil photo et puis j'ai pris euh, la... La carte postale que j'ai superposée à, à ce que j'avais devant moi. Ce en n'était pas du montage. numérique. De... Ah, c'était plus un travail d'ajustement. Ouais. C'était compliqué de, de retrouver l'angle du, du trottoir ou ce genre voilà. de choses. Et les jours de vente, c'était compliqué. <rire> Ça faisait bouger les cartes. Ce n'était pas top. Voilà. Oui mmh alors c'est une bonne question euh, savoir comment les gens peuvent documenter les images est-ce qu'ils doivent venir à la médiathèque ou est-ce qu'ils peuvent le faire sur internet alors pour l'instant ils doivent venir nous voir ou nous appeler au téléphone mais depuis yes. hier <rire> euh, on a vu avec des calogues, on voilà. va pouvoir avoir un onglet commentaire sous les images donc du coup les gens vont pouvoir interagir directement sur le site voilà mais c'est pas encore en place du coup c'est bientôt c'est la bonne nouvelle d'hier oui par rapport aux images euh, d'accord alors quels sont les critères de sélection des images euh, déjà c'est euh, la zone géographique que ça représente euh, si c'est trop éloigné par exemple si ça remonte Vichy on ne va pas pour l'instant les, les accepter euh, aussi il y a des critères par rapport aux dates de publication puisqu'on est encore soumis au droit à l'image donc, on va mettre en ligne, je précise, en ligne seulement les images qui sont euh, antérieures à 1945, de manière à ne pas avoir de souci de droits d'image. Euh, si c'est des images qui datent, par exemple, des années 80, on va d'abord rechercher les, les, les personnes qui ont les droits. Euh, je pense par exemple aux éditeurs sim qui, euh, qui ont été rachetés par plusieurs personnes. Et aujourd'hui, en fait, euh, M. Combier, qui est le créateur de, des éditions sim, a fait don d'énormément de, de ces images au musée Nicéphore Nieps de Chalon-sur-Saône. Donc, on a contacté le musée qui a demandé au fils de M. Combier et du coup, on a l'autorisation. On a une autorisation écrite. Donc, en fait, on cherche toujours, si les dates sont un petit peu trop proches, enfin, en tout cas plus, plus récentes que 1945, à avoir les droits. Et si on ne les a pas, on saute les images, mais on ne les met pas tout de suite en ligne on les mettra que quand ça sera possible. Voilà, il y a tout l'aspect en fait, préparation qui a été relativement long, hein, oui. qui, a, qui a fait l'objet en fait, de, mon, de mon rapport sur lequel je me suis euh, documentée par rapport à des choses déjà existantes, comme le site Numilog à Lyon. Euh, je me suis intéressée aussi au site Flickr, qui permet aussi de mettre des images euh, en ligne. Et puis, il y a aussi euh, l'exemple de la bibliothèque du Sel qui est devenue euh, intercommunautaire, qui est la plus proche de ce que l'on a mis en place. Mais voilà, il y a eu un travail, euh, un travail préparatoire aussi bien sur euh, tout ce qui est droit par rapport euh, aux images, euh, au niveau technique, au niveau intérêt aussi, puisque, voilà, comme je vous ai dit, c'est cette, euh, cette possibilité d'inverser notre position en tant que euh, bibliothécaire qui, qui était aussi intéressante. Pour l'instant, ça passe très bien. Ça s'ouvre bien, il n'y a pas de souci. Euh, la question est de savoir si c'était un peu lourd niveau hébergement sur Internet. A priori, pour l'instant, ça marche. On verra quand j'aurai mis les 800 images, <rire> mais euh, pour l'instant, ça fonctionne bien. Voilà, et on vous invite à aller sur le site. Oui, c'est très facile bien sûr. Moi, là, pour